Pouvoir trouver de, de nouvelles inventions, en fait, de nouvelles choses. Foncer et euh, essayer de développer, euh, développer ses idées. Travailler en équipe. Pourquoi Parce que euh, je pense que le travail en équipe, ça permet justement d'échanger et de partager de nouvelles choses avec des, des personnes qui ont des idées complètement différentes des nôtres et de pouvoir apprendre aussi de nouvelles choses. Collaborer, je dirais plutôt travailler ensemble. Voilà. Ensemble, on est toujours sur le travail en équipe, mais pas forcément sur le partage de connaissances, mais sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en donnant des idées, de nouvelles idées en fait. Le Crunch, euh, l'UTBM, l'Axone, euh, rassemblement d'étudiants, euh, donc euh, avec différents projets où ils, puissent, où ils peuvent travailler justement en groupe, euh, partager des idées et apprendre à se connaître.